Euh, salut, moi c'est Louise, euh, je vis à Alger, je suis graphiste de métier, je travaille euh, plus précisément la typographie et je suis prof euh, dans une école de graphisme pour des bachelors graphiste design. Euh, je, je crée aussi des concepts d'ateliers artistiques dans des associations. J'avais vraiment envie de travailler en fait, le rapport de la typographie au son. Donc, euh, je me suis intéressé à la thématique des vendeurs ambulants. En fait, donc, ça existe à, à Alger, aussi dans tout le Maghreb et j'ai appris aussi que ça existait au Moyen-Orient. En fait, des vendeurs de rue, mais qui, sont, qui bougent dans la ville. Euh, en fait, voilà les principaux, c'est ceux qui, qui vendent un peu de, de la brocante, qui récupèrent en fait, chez les gens des vieux objets, qui vendent aussi des vieux objets. Il y en a d'autres qui vendent, bon, qui font le tour des rues aussi en vendant des fruits et des légumes. Il y a aussi ceux qui vendent des sardines. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de vendeurs ambulants à Alger. Et je me suis intéressée en fait à leur appel, euh, leur appel qui fait, bon, voilà, le plus connu pour moi, c'est soit la ça veut dire chose à vendre. Et en fait, j'avais envie de créer une représentation graphique et donc typographique de ce, ce que j'appelle un logo sonore pour moi ça fait comme un, un logo en fait finalement mais donc euh, qui, qui appelle les gens à sortir de chez eux pour pour, pour venir acheter quoi. après en fait en, en pensant à ces vendeurs je me suis rendu compte que la ville est déjà habitée par énormément de sons j'ai voulu essayer de travailler après du coup l'idée d'un paysage sonore de la ville d'Alger. Donc, euh, en me baladant dans les rues, j'ai noté tous les, tous les sons que j'entendais. Donc, euh, les voitures, les, les oiseaux, on entend beaucoup d'oiseaux à, à Alger. Euh, un des oiseaux qui est le plus connu qui s'appelle le merlin. c'est le chardonneret, en fait, euh, qui, que, que les gens ont sur leur balcon. Il y a beaucoup de perroquets aussi. <rire> Et euh, beaucoup de bruits de chats. beaucoup de... Voilà, c'est une ville, je pense, qu'il y a une identité sonore très, très particulière petit à petit en essayant de représenter ces sons, je me suis dit finalement chaque personne ressent, euh, enfin, a des sensations sonores différentes euh, en fonction de... Enfin, C'est très subjectif en fait comme euh, sentiment. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait créer un, une sorte de kit graphique de ces, de ces sons. Donc en fait, euh, euh, comment dire, représenter ces sons euh, qui, qui, qui remplissent... Les, comment dire, qui remplissent l'espace. Les, euh, donc les représenter comme des motifs, un peu comme des motifs, c'est-à-dire finalement des, des, des trames qu'on pourrait avoir, euh, comment dire, euh, comme un textile par exemple, voilà, des, des trames avec ces sons. Et ensuite on vient découper à l'intérieur pour créer une carte. Voilà, donc en fait ce que je présente pour la résidence, c'est une cartographie sonore de, la ville, de deux quartiers d'Alger. Donc en fait, j'ai choisi deux quartiers qui sont opposés, puisqu'il y en a un, il y a énormément de bruit. C'est Centre c'est près de la gare, près du port, donc c'est vraiment très, très, très vivant. C'est la rue Didouche aussi, donc c'est la rue où on, a, on est le plus euh, <rire> pris par ce, ce son. Et euh, l'autre quartier, c'est celui où je vis moi, en fait, qui est au Emely, c'est un peu dans les, dans les collines, donc c'est plus... Euh, on entend plus les oiseaux, on entend plus le bruit de la nature. On entend beaucoup de travaux aussi, <rire> voilà. Donc en fait, j'ai choisi de travailler sur deux quartiers opposés pour faire ressortir en fait leur identité sonore. Beaucoup, j'ai été beaucoup inspiré par les situationnistes en fait, comme, euh, enfin, dans ce projet, parce que cette idée de psychogéographie autour de, de l'objet de la carte, en fait chacun donne sa, sa représentation subjective finalement de son parcours dans la ville. Euh, de, de ce qui le marque. Donc moi ce qui m'a marqué c'est vraiment le son. Donc j'ai voulu vraiment me, me fixer sur le son et le parcours de ces vendeurs. Euh, donc voilà, j'ai choisi de... de, de c'est un peu ma géographie psychologique à moi. <rire> voilà, donc pour moi c'est déjà le rapport aux situationniste et par rapport à la cartographie. Et je pense que intermédiaire minutes intermédiaires c'est c'est pour moi un, une thématique de recherche qui va continuer donc euh, voilà je suis encore euh, <rire> dans, un, dans un moment de, de ma recherche où peut-être ça va prendre encore une autre forme après donc c'est peut-être un résultat intermédiaire aussi finalement qui va après donner lieu à autre chose. Voilà. On était tous d'accord aussi sur l'idée donc pourquoi ce titre toute minute intermédiaire euh, cette idée que pour nous, euh, cette résidence, était l'occasion de commencer des recherches pour certains ou continuer des recherches. Ce qui fait qu'on avait cet esprit d'atelier qui était très important pour nous. Et comme je te disais, on était vraiment tout le temps tous ensemble dans l'atelier donc euh, ce qui fait que ça crée voilà, un espace de concentration assez euh, fort pour nous et on testait plein de choses, on se montrait des choses. Et et, euh, et voilà, pour le moment, on n'était pas prêt à aboutir forcément tous à, un, on va dire, un objet fini, quoi. C'est du work in progress un peu qui est resté. Euh. Donc, c'est pour ça ce titre toute minute intermédiaire. À la base, on a pensé faire aussi un... On voulait faire à un moment donné un open studio. C'est-à-dire que les gens viennent directement, parce que pour nous, c'était important aussi qu'ils viennent dans notre espace de travail. Mais voilà, finalement, ça s'est fait dans un autre lieu qui est le pupitre, qui est juste à côté. Donc, pour nous, c'était... <rire> Voilà, assez facile de faire, le, de faire le lien. Et pareil, en fait, le pupitre, c'est, je trouve, comme l'espace où on a travaillé, un lieu très intime. On sent vraiment voilà, un lieu très calme, très intime, qui sert à des ateliers d'écriture habituellement. Donc, il euh, y a aussi cette idée de, de concentration, de travail euh, vraiment très, très concentré, on va dire très calme, et, euh, et aussi de théâtre. Donc ça, ça nous intéresse aussi pour la partie bah, plus expressive et plus vivante du théâtre. En fait, on a été dans un atelier, on va dire, très intime, dans le sens où donc ça s'appelle la Chambre claire, un des partenaires de, de la résidence qui, eux, en fait, fabriquent des, des carnets à, à la main. Et du coup, c'est une petite euh, chambre qui est en sous-sol, et donc euh, un espace assez confiné comme ça, où, euh, où en fait on bossait sur une table de ping-pong. <rire> et, euh, et du coup, ce qui fait qu'on était, on va dire, euh, vraiment dans notre, notre espace-temps à nous, quoi, je pense. On n'avait pas la lumière du jour, on, on arrivait le matin, on finissait des fois assez tard le soir, donc euh, on était dans notre bulle, quoi, vraiment. On d'éléments extérieurs qui venaient nous déranger, on n'était que tous les trois. Parce que je pense que tous, on a des, des, des projets assez, assez vivants, quoi, assez, assez vibrants, je pense. Voilà, entre Feriel, qui a des choses de la rue pff, qui sortent comme ça, très, très exubérant. Moi aussi qui parle de son et Johan aussi qui parle de, de deux, deux vagues on va dire, du cinéma algérien, l'un plus tragique et l'autre plus humoristique. Donc voilà, je pense qu'on est tous dans des thématiques assez euh, assez vibrantes, assez <rire> voilà.